Salut à tous, c'est Guil. Ah euh, non, non, non, Bichard, Bichard, Bichard. Nouvelle vidéo, nouveau démon de Slayer Votre mode de jeu stratégique préféré depuis quelques temps D'ailleurs ça s'est vu sur les vidéos de la chaîne Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mode de jeu J'ai pensé à vous, je vais vous le résumer très simplement D'un côté des Slayers qui représentent les gentils De l'autre côté des démons qui représentent les méchants A la différence de LGUH, -E, Les démons ont une manière différente de se trouver entre eux Les lunes inférieures connaissent une lune supérieure Aléatoire chez les démons Et les lunes supérieures connaissent aussi l'identité Du même démon, Musan Donc du côté des démons, l'objectif est tout d'abord Dans un premier temps de se chercher entre eux, trouver leurs alliés en faisant bien évidemment attention de pas filer la liste à Nezuko, la Slayer côté démon. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le montrer parmi les likes, les commentaires, les abonnements. Et en parlant d'abonnements, on va bientôt dépasser les 70 000 abonnés, merci beaucoup à tous. Si tu découvres ma chaîne avec cette vidéo ou tout simplement tu ne t'es pas abonné, tu ne t'es jamais abonné, bah n'hésite pas à le faire pour qu'on essaye peut-être d'atteindre les 100 000, le trophée tant attendu. Je vous laisse donc pour cette vidéo avec un rôle emblématique du côté démon, Rui, à ne pas confondre avec Spider-Man. C'est parti! Prédiction, je suis. Un rôle solo. Je me suis mute pour avoir une réaction plutôt euh, cocasse. Attention! Alors, j'avais jamais été ce rôle de toute ma vie. Attends, mais il m'en manque des fils là! Non je vais pas aller au centre maintenant parce que si j'y vais maintenant les gars je vais me faire cramer par le, le banaï. Du coup je vais remonter juste tôt mais avec mon stuff prêt à poser des fils. Allô Bah je suis en live mais ça va <rire> Ils t'entendent pas, t'inquiète pas. Oui oui avec les commentaires. Et du coup tu dois essayer de deviner... Euh, comme la dernière fois. Avec le même PowerPoint justement. Oui, mais euh, mais, juste, mais, mais moi, si tu veux, si tu veux, j'ai... Non, mais, un... mais non, mais je pense que oui, ouais, voilà, ouais. celui d'Alexandre. C'est pour ça que de base je voulais... Oh, T'en prends un ou deux, euh, juste si t'arrives à comprendre... En fait prends... c'est dans les pages blanches. En fait à chaque fois qu'il y a quelque non, chose... certain, mais non, mais c'est certain. Parce... Tu auras de l'impro hein bien sûr Si tu veux passer ouais, Merci du bas Oui je vais bien Ouais Selon la théorie de Gep tu à 90% d'être méchant Je vais essayer de d'amener Pingouin vers un défi que j'ai posé 10 slash locate euh, le biome là je sais pas Ouais bon Bah, ça... Si ça respecte pas les groupes au moins tu fais ça et après bon ça va respecter les groupes quoi Bich je peux te parler en 2sp Ouais C'est en cas ou en HP ça à Un moment on était tous les deux... Enfin de base on était trois, le mec qui était avec nous il était pas... il nous a pas suivi Et j'ai reçu un truc Et je pense que c'est toi quoi De quoi tu parles hmm. Bah je me suis pris un fil de ruine dans la gueule quoi ah bah c'est pas moi hein. je suis arrivé en retard quoi Et si le, si le mec, est un, si est ici a Rui qui a posé des fils frérot, enfin j'ai pas posé de fils devant toi quoi donc bon, qu'est-ce que tu veux que... Bon, en tout cas je ne suis pas Rui frérot Mais du coup t'as un cœur en moins Ouais j'ai un cœur permanent en moins enfin, je sais pas si il est perma ou quoi mais, mais j'ai un il, en peut, en moi. il peut pas avoir un cœur en moins, je lui ai enlevé deux... il peut pas avoir 12 Il va rien faire en un un pvp ça, gros, Mais ça merci pour le... Ouais il 5 minutes quoi Ouais, ouais, C'est qui du coup le, le méchant Mais eh, C'est lui ah bon, alors euh... non, <rire> lui Ah mais c'était Yuri J'ai lui, lui de safe mais... C'est qui, vous... qui que vous cherchez Euh, Fonja oh, déjà, qu'est-ce qu'il est safe. Et euh, oui. la personne qui est. C'est comme Mais hein. moi je les veux bien si je les croise Euh, ouais mais je sais pas si tu les mérites encore. Enfin, bah demande à feu à la rigueur. De quoi C'est qui les pseudos que tu cherches Ouais. Et euh bah, ça Par contre, crois c'est. Oui, ben, je, je sais, mais par contre, il y a un problème, les mecs, c'est que là, il y a un mec qui le défend comme quoi il a casse Il est où notre teammate Il y a Magico qui m'a donné une personne qui pense que c'est méchant, et il reste beaucoup avec lui quand même. Carrément. Hein. J'ai non, j'ai lu J'ai lu J'étais sûr. Non non non non non non. mais non non Il Kagaya oui mais il est tu attends, j'ai une question Bah vas-y, il est là encore, on va le sauter alors. C'était. si il est méchant Ah bah y'a Omega, y'a Omega qui est sur Tescott. Si Non mais y'a Omega en dessous qui est apparemment méchant parce Oui, non mais il est méchant. Ah bah Tenez moi je tape personne, moi je tape personne, j'arrête de taper, moi j'arrête de taper. Qu'est-ce que tu fais Omega là alors ça va retomber sur Magico hein. Mais je mais frérot, qu'est-ce que tu fais là Tu me poursuis là Scott Bah sachant qu'apparemment t'es méchant et que bah comportement était vraiment démon, bro! Mais mais frérot, mais what the fuck? Mais j'ai rien fait! T'étais avec nous, pour moi, euh, ton comportement c'était le comportement d'un démon. Ah, parce que je disais rien et que je restais en train d'écouter les informations, je vais pas te tuer, frérot, oh, détends-toi! Hein. Mais s'est rien passé, hein! Oui, bah oui, bah bien sûr! Tu lag par contre. Vous avez J'ai. J'ai. va être dur là! J'ai envie de à 50-50 et tu brasilles quelqu'un du Julien, sachant que je ne sais même pas s'il si est avec moi. Ah non, il est bon. est vrai, il bien, bah, il est méchant, Bichard. Il est méchant. Ouais. Ah, ouais. Il ouais. Et je peux te le dire maintenant, il est rouillant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il est rouillant. Hein. en vrai. Comment ça, comment ils savent que je suis Coucou Quelqu'un vient avec moi Euh, je t'avoue okay, que là on est deux, je... Dans la liste, y'a y a Omega, il y a Julien, il Akaza, il y a Magico et il y a Mais c'est pas possible Attends, quoi pas du tout à c'est lui qui a fait le pacte Kagaya qui nous écoute ah. <rire> oh, mais il y a quelqu'un <coughs> Ah mais c'est toi tu fais peur aussi c'est pas, pas, pas chier, moi qui cliqué. Là. ai cliqué je l'ai entendu aussi pas moi qui ai Ah tu fais quand même chier du coup je vous le dis moi j'ai placé mes trucs euh, vous avez des gapels parce que j'en ai vraiment pas quoi Non non non, non j'en ai quatre, aussi, ai moi, quatre moi, aussi moi je suis tranquille moi je suis Tiens. tranquille disons que il faut couper la tête plusieurs fois quoi oui, oui, j'ai ah, compris, on a compris, le, fond, ouais. le bon mais ou le mal Est-ce que vous avez la liste Parce que du coup, j'ai personne, moi. on a... J ai, j ai. Ouais, Omega. Euh, a... Fire Fire euh... Fire aussi ou Firefly Fire... Euh... Putain, mais, euh, il m'a dit juste Fire, ce con. <rire> ça commence mal. <rire> putain... Et en plus, tous ceux qui m'a donné sont morts, putain. J'ai envie de clamer, c'est... J'ai envie so... de mourir. <rire> oh non, c'est une blague. Non, en vrai, si, on a Darling Wayo. Du coup, on a Zerm. C'est mon compère. Ouais. on a Sario. Ok, c'est déjà ça. Et on va. Ah, j'avais. Ah, si Mei tout Avec nous Mais pas Mei Mastou Mastou avec nous Bah, il faut qu'on tente, les gars. On va en dessous des arbres et on tente. Si jamais il nous attaque. Voilà, Mastou. On va y remettre. Ah, ouais, j'ai failli voir qu'il y a des petites choses. Bon bah, il il euh, y, y a un mec On est cravé là il, il, hein. il est tout seul, il est tout seul Non il est pas euh, tout seul, il y en a deux autres il y il de Viens, viens retourne, viens retourne On y retourne, retourne, de euh, retourne, retourne, euh, retourne, retourne il y a déjà avec nous là, go go go Il faut se retourner Je finis ma partie Go Maintenant, c'est bon, c'est bon, c'est bon, dans la supériorité là Allez bah non, pardon. Mais quoi? What what Mais what? Non, non, non, non, t'inquiète. Ok, on a trouvé le bon! <rire> c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a trouvé le bon entre les deux! On, on est joué. déjà. Non, pas lui! Oh, sa merde! Une bouche en chute! Darling, Darling. Non, hmm, t'inquiète pas, je suis le vie. Ouais, je prends ton arc. Coucou euh... sur lui. Je l'ai! Bien let's go. Allez, allez. Non, Mais non, est gars, juges, non. Pas gondor, on va ah. s'égaler juste maintenant. Y'a Obanay qui m'a mis les poison Oh bah c'est euh. avec nous lui? Bah, oui, je sais pas. Manette, manette faut qu'on reste éloigné hein, je te le dis euh, direct, oh, hein. ouais. faut pas qu'on reste dans le même groupe. Bah moi à skip je suis pas cramé. As pas la Vas-y continue, continue, je continue, continue, continue, vous lâche pas. J'ai des rider, hop <rire> Je sais pas quoi Non Nan bah plus là c'est toi, tu me Ouais! Je le beaucoup derrière moi là. il est lé, il est Tomeka, faut pas laisser partir. je joué ça. non, pas GG. Oh Putain, reste ici! C'est non, frérot, c'est non, c'est non, c'est non! GG! Avec la dernière flèche! Ouais. Ouais. Euh bon, je me suis fait baiser par Tangero. Non, okay. non, non, non non non Naam non non. D'accord. Non non non non non non. Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Je, je Euh je me suis fait baiser par Tangero parce que je suis l'assassin et du coup bah je Et tu as l'anis du ou pas du coup Ah merci. Euh non, je sais bon, pas. Ils, pas nous, Ils, Ils ont pas voulu balancer. Nice. Ils ont pas voulu balancer. Oui, non mais t'inquiète, j'ai slonné à côté de lui, je sais qu'il est. Ah dommage. Si je tue feu feu, j'ai force perma et 14 cœurs. Voilà. Go go. Pensez que mon deux cap l'gars. Les gars, aidez-moi s'il vous plaît, il y a les démons derrière. Je peux pas sur lui. Ah, ok. Je sais pas, il m'a fait, des... fait des gestes bizarres, j'ai eu l'impression qu'il est déconné. Ah, ok, ça marche. C'est pas, pas sûr, c'est pas sûr. Faites bah gaffe, euh, fais... le fruit, la Death Rider 2, faites gaffe. Bon, les gars, je suis mort, Ok, au revoir. Et à Kata, c'est. Bah, tu Maman Non, non, non. j'ai dit non. J'ai dit non. Laisse-le moi, sérieux. Ah, j'ai freeze. Vas-y, bah, je te laisse. Oh, c'est bon, c'est Il reste un coup, hein. Ouais, c'est bon. Oula. Dégé, Vous avez des gaps oui. à cause de toi qu a infiltration ah, cool. <rire> a là, que a raté. Mais on là la merde. Non, je le J'ai une ou Ouais, ça revient, ça. Ah euh, là, là, là c'est bon. Bah, on reste ensemble, hein. <rire> bah, ouais. du coup, ouais. Mais on est <rire> pas bien encore à 1 heure de jeu. Hein. Oh, ouais, ouais, t'inquiète. Vas-y, go, go, go, go, go, go, go, go. Faut mettre dans tous les portes. Oh, bah, mais j'ai pas l'air. T'arrives en point T'arrives en point Je vais te prendre, les gars. Allô je me suis ouais. je me suis ouais. Mais non. Faut pas le dire, faut pas le dire. vrai Non faut pas séparer hein ouais, on... Ah bah. Non, je vous je vous vas-y, viens reviens Vas-y, viens reviens, reviens viens Allez, il est charmé. Je suis charmé, je suis charmé, je suis armé. T'as Ok, je te le dis. Bien. Ah ouais, tu oui, tu peux le faire Je vais Tu de là hein. pour Je te passe, je te passe, je te passe. Go back, je, je peux pas la main Calif, t'es combien, regarde Zéro Viens, viens, viens, viens Il est mort Il est mort Oui mais... j'ai foutu mon roche hein Vas-y, t'es foutu Il est mort hein ah, GG C'est lui GG Non, laissez-moi ça C'est pas vrai que j'avais oublié que j'allais me faire Il a poison Il a poison, poison. 4HP 4HP Ouais je a de son, de me pas de de il est en dessous, il est de en dessous, il est en dessous Ouais, tu peux bloquer Non, non, c'est moi qui l'offre J'ai trouvé des gâts J'ai trop content Ok c'est bon, j'ai ses gâts, j'en ai 12 J'ai 0, j'ai C'était quoi ce fight incroyable c'est deux cœurs et demi de minuit, là, en fait. oh merde, Ce fight il était incroyable Oh il était grave durant. Hein. C'est le meilleur fight que j'ai fait de tout des <rire> Ah bah il était nakimé. Bah écoute, tu vois on l'a vu on l'a vu dans la game ou c'est comment Bon bah c'est du 3v2 là, c'est mort. Hein. Euh, ah oui j'avais pas vu en fait quand on avait vu une bête. Frenzone Salut le BG. Merci Scott. Oh pire truc! Oh le pire truc! Il m'a fait peur de fou putain! J'étais <rire> en train de me mettre 3 F5! Omega, Omega, Omega, Omega. Oh! C'est ma les gars! gars c'est maman, c'est ma c'est ma Tiens, viens là! Topo, topo, topo, vas-y, faites, fais fait, fait. faites! Heureusement fait. je suis arrivé par derrière en même temps! Qu'est-ce que c'est mal joué! Oh frère! En vrai, vous avez trop bien joué en démon par contre! Ouais, <rire> t'as vu, la game est incroyable! La game est incroyable dans tous les sens du terme! La game est incroyable. La Witness Bah oui, oui. <rire> Moi j'ai 6 coeurs, chacun son problème. <rire> oh le bâtard Très bien, très très bien. Ah, j'ai pas de soldat. Oh incroyable Est ah il l'a voilà. il a Il va courir, il va courir hein. <rire> Ouais je vous avais tous punch Ah oui c'est vrai que moi aussi j'ai un punch j'avais oublié Tu te regardes là hein, putain Je peux dire que ton mate t'es à 300 blocs ici Donc on va Super JE SUIS là Tiens J'ai réussi à les écarter un max mais pas assez du coup je crois Ils sont juste là Ok go go les drains, go les drains, il a plus gaffe. C'est ce que tu crois hein Tiens, tiens, je, je. J'suis, j'suis En dessous Ok, il a pris le truc de France. En dessous Vas-y go go go Bah vas ah, pas la non la plus la Ah, putain Je suis claqué moi, j'arrive à rien j'suis ouais, ouais ouais ouais sur lui sur lui Il est plus là, t'inquiète. Go go go fonce fonce fonce on tente tente tente tente fonce Ah là je suis mort là Oh Vas-y Jus Vas-y Vas-y Vas-y Oh Vas-y Jus Non vas-y Vas-y Vas-y Vas-y Vas-y Oui Oui vas Vas-y, vas-y. Vas oh... Oh, putain. Vas tu as as plus de vie, t'as plus de énergie. Non, j'ai pas plus de vie. let's go. Oui Vas-y, c'est la victoire, Non, plus de vie. vas-y ah, Oui vas victoire, mais ça mais ça vie, non, vas Oui Oui, oui, oui C'était tellement fou. C'était tellement fou. Il y avait 5 gars ah. Oh la la Oh la la C'était incroyable Quelle fight